Alors le premier exercice portait sur la compétence restitution de, de connaissances. Vous maîtrisez d'autant bien cette compétence que vous avez été attentif pendant les cours et que vous avez euh, réinvesti ces connaissances en faisant des exercices. Dans, cette, dans ce premier exercice, les trois premières questions portaient sur les changements d'état. Donc il fallait arriver à dire que le passage de l'état solide à l'état liquide et la fusion, le passage de l'état solide à l'état gazeux et la sublimation, et également qu'il existe trois états physiques différents pour la matière. Si vous n'avez pas bien acquis ça, vous pouvez aller revoir votre cours, page 76. Ce sont des notions que nous allons réutiliser un peu plus tard dans l'année. La quatrième question portait sur la notion d'extraction. Donc, il fallait savoir dire qu'une extraction peut avoir pour but d'une part de séparer une substance pure euh, d'un mélange. On avait fait ça par exemple dans euh, une expérience qu'on avait appelée l'extraction par solvant. Euh, il fallait pouvoir dire aussi qu'une extraction peut avoir pour but de produire une huile essentielle à partir d'une plante. Donc, on avait fait ça euh, quand on avait pratiqué l'hydrodistillation, hein, quand on avait préparer de l'huile essentielle de lavande, et par contre, il fallait pas euh, tomber dans le piège de dire que ça pouvait être le fait de fabriquer une solution de concentration donnée. En effet, si nous avons bien euh, préparé des solutions de concentration donnée, ce n'était pas par extraction, mais plutôt en faisant soit une dissolution, soit en faisant une dilution. Donc là, ça n'allait pas. Les, la question suivante portait sur la notion d'isomère. Il fallait savoir euh, dire que deux molécules ayant la même formule brute, euh, mais des molécules qui sont différentes, sont des isomères. Il ne fallait surtout pas confondre avec le terme isotope, hein, puisque le terme isotope concerne plutôt euh, les atomes. Alors, un moyen mnémotechnique de s'en rappeler, c'est que dans atomes, il y a le son to, euh, qui se retrouve aussi dans isotope ne pas confondre. Et enfin, alors une question qui a plutôt pas mal fonctionné, c'était le fait de dire que dans un mélange, ce que l'on appelle le solvant, c'est l'espèce chimique qui est en plus grande quantité. Alors ici, vous avez eu la compétence A, bien sûr, si vous avez répondu juste à toutes les lignes, et puis vous descendez d'un cran pour chaque, pour chaque faute qu'il y a sur une ligne.